Et bien bonjour à tous, les amis Enzo le aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic Je dis pas euh, le nom du jeu En fait on se retrouve sur Sonic 1, 2, 3, Advance et Advance 3 Pourquoi Parce qu'en fait si je, je meurs, je change de jeu Enfin euh, si je meurs n'importe quoi, si je touche un anneau, je change de jeu entre, Si je touche un anneau dans Sonic 1, je vais dans Sonic 2 Et dans Sonic 2, je vais dans Sonic 3, etc, etc Donc c'est parti, on va commencer Sonic 1 on voilà. En plus, il y a un petit filtre HD, mais bon, ça s'en fout. Hein. Oh, les filtre, c'est pas ouf. Donc, on commence Sonic the Joke 1. Hein. Si je rate là, je ferai une chute de coupure. Bon, je peux mourir et je vais me donner des petits règles. Alors, dans Sonic 2, si je touche un anneau, euh, bah, je suis obligé de recommencer le jeu. Je peux prendre les, les caisses d'invincibilité et les boucliers. Oh, ça m'empêche pas de prendre des boucliers et tout ça. Ouh. Ok, j'ai failli toucher un anneau. Hein. Wow Ok, c'est bon. Faut faire des sous bien précis. Ça le problème. Je suis pas précis. Yeah. dans panique Ok dans panique Ok Oh, oh purée. Okay, donc là faudrait En fait Non Bon bah tant pis On va dans Sonic 2 Voilà donc là on est dans Sonic 2 oh, J'arrive bien voulu aller beaucoup plus loin que ça donc, Thèse, ou alors, ouais, si Tess touche un anneau, oh non, ce serait impossible en vrai. Ouais. Parce qu'il faut faire encore plus précis que Sonic 1 en fait. Donc, Thèse peut toucher les anneaux. Mais il faudrait que. Donc, les boucliers, on a le droit. Ok, j'ai failli toucher un anneau. Mais je ne l'ai pas touché. Donc, tout va bien. Et Thèse n'a pas touché d'anneau. Donc, ça, c'est ça... cool. Ok, aucun okay, de nous deux, donc t'es est mort, donc ça c'est parfait, je touche pas à ça, c'est des pièges, à chaque fois les bumpers, mais bon c'est... Bon, oh ah, okay. ok, très bien, je touche pas à ça parce que... Ouais, voilà, c'est j'ai le droit, mais sauf que problème, ok. Donc là, à partir de là, en fait, il faut que je retourne en arrière, et que je passe par en bas. Oh putain, je... Ok, bon, si je meurs, c'est pas grave. Je peux mourir, j'ai le droit de mourir. C'est juste que j'ai pas le droit de toucher aux anneaux. C'est ça le truc. Si à un moment je touche un anneau, c'est foutu pour moi. Mais j'ai le droit de prendre les boucliers. Ce n'est pas interdit. quest Ce qui est interdit, c'est que tel touche les anneaux. Donc, ça forcément, si Tess touche un anneau, c'est forcément interdit. Et je serai bien obligé... Recommencer, surtout qu'en fait, thèse quand il touche un anneau, ah okay, bon. okay. oh, non, fait chier. Oh putain, alors bon, on passe à ce so Je suis autant là, je suis sur Sonic 3 Knuckles Angel Run revisité. Alors, c'est Sonic 3R, mais c'est pareil. Donc, on va faire Axe select voilà. comme ça, je peux passer le cutscene et ça, c'est bien. Donc, donc, donc, là, on est dans... Euh... <rire> <rire> on passe on passe à Sonic Canvas. Donc là, on est sur Sonic Canvas, l'application mobile, évidemment. C'est pas sur... Là, je suis pas... Au début, j'étais sur émulateur. Je suis plus sur émulateur, j'ai passé sur des fan game. Enfin, c'est un fan game euh, qui reprend tout le jeu quoi. Donc, on va faire un New Game. On va faire Sonic. Alors on va jouer à Sonic, voilà. bon là on n'a pas la pénalité de Tails, donc c'est beaucoup plus simple. Parce qu'avec Tails c'est presque impossible parce que faut faire attention à Sonic en même temps à Tails alors que Tails lui il n'y a pas la caméra sur lui, donc c'est un peu chaud. Voilà. Ouais. Ok donc je marche très lentement dans ce jeu, Voilà j'imagine que Ok, très bien. Ok, donc là j'ai juste un marché normal. Sonic, s'il te plaît. Donc, non, j'étais presque. Pourquoi j'ai ralenti Je pensais qu'il n'y avait pas plus d'un autre. Ça fait chier. Donc, euh, tu peux Ok, donc on est sur Sonic Advance 3. Donc c'est parti, on peut partir, Super. Advance 3. Ok, c'est parti. Moi ouais, je me fais ces jeux-là parce que euh, c'est le jeu que je puisse avoir complet. Et je me fais ces jeux-là. Je pourrais faire aussi 2-3 jeux 3D. Non, 2-3 jeux 3D. Mais sûr, euh, c'est juste qu'en fait, mon ordinateur, soit en chargeur ou... voilà alors je peux faire pareil avec euh, des jeux mario par exemple en euh... oh, mario donc là on a la même pénalité que sonic 3 et euh... le problème c'est que des fois Thèse a tendance de faire des donc, vous savez quoi si sonic esquive ça compte mais si Thèse esquive pas ça compte pas alors là on peut pas passer normalement dans un jeu classique de sonic je crois que j'ai touché un anneau ou oh, c'est thèse ah, thèse. Pas. ah oui il faut faire gaffe avec voilà déjà là thèse a touché ok très bien euh, je dois peut-être passer par en bas thèse a touché les anneaux parce que pour ce jeu là je vais pas compter parce que des fois thèse est un peu con du coup directement sur les anneaux. Donc on va éviter. Mais bon, de toute façon j'allais euh, aller comme ça. J'ai failli toucher un anneau. Attends, ah, grave quand même. J'ai pas envie d'aller. J'ai esquivé Waouh J'ai envie de t'amener un niveau d'un jeu au moins. Ok d'accord, là il nous faut Comme toujours. Non, arrête! Ok, je suis obligé de passer par au-dessus. Euh, alors, c'était pas interdit dans le jeu. Ah merde! Je suis obligé de passer par là en fait. Oh, mais là, non. Bon, bah voilà. Bon, on va dire que celui-là ne compte pas, ok? C'est un opening qu'on peut pas. Bon, oh, bah j'ai touché évidemment. Le looping comptait pas, mais ces anneaux si comptaient. Fallait sauter. Enfin, fait, je connais très peu de ce jeu. Hein. En même fait, temps, jamais joué à en fait, Jamais. Vu. En fait, jamais joué. Enfin, je Bon, bah, bref, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette, euh, cette vidéo. Et à très bientôt pour. Bon, de toute façon, il y avait des anneaux là que je pouvais pas éviter. Ah, mais si, il hein, y a plusieurs chemins dans ce jeu. Ah, si. Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de ce que vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était une vidéo pour enfin. Pouf, la vache. Alors, moi j'ai très peu de jeux à tester. La prochaine fois j'essayerai d'installer plus de jeux. Alors les jeux Mario 2D, il y en aura beaucoup plus. Alors, voilà, ça, ça, ça durera un petit peu plus longtemps. Ce sera les pièces qu'on n'aura pas droit de prendre. mince les anneaux. Mais par contre, on aura le droit de prendre les pour euh... Donc bon bref, on va s'arrêter là. Merci à tous. Ciao les amis.